Oui, je suis très heureux d'être de nouveau aux côtés de l'Université catholique de Lyon pour cette nouvelle campagne, parce que je crois que l'Université catholique a rempli toutes ses missions, c'est-à-dire de rapprocher un peu justement les innovations scientifiques et technologiques et les nécessités vitales d'humanisme dont la société a besoin. Plus égoïstement, je dirais que pour se tourner sur l'Institut Mérieux, indépendamment de la formation de nos techniciens de laboratoire, l'école STBB, nous a aidé au niveau de la Fondation à travailler sur place pour éduquer et former des techniciens de laboratoire de niveau supérieur. Plus de 600 ont été formés à Bamako au Mali pour toute la partie de cette Afrique occidentale. Plus de 100 ont été euh, formés à Port-au-Prince euh, pour Haïti. Nous commençons aujourd'hui à Madagascar et j'espère que demain euh, l'université catholique sera toujours à nos côtés au Laos pour former pour le grand delta du Mékong des techniciens de laboratoire dont le pays a grand besoin. Donc c'est un partenariat qui est, qui est très ancien puisque lorsque j'ai commencé à travailler il y a très longtemps, euh, la majorité d'entre nous allait donner des cours à la Cato pour former les techniciens de laboratoire il y a 60 ans à peu près et que nous avons gardé ces liens à la fois Facilité par la topographie, nous sommes tous les deux sur la presqu'île de Lyon, et également parce que nous partageons les mêmes valeurs, essayer de continuer à œuvrer pour garder une société un peu plus humaine et plus ouverte sur le reste du monde.